Salut Aujourd'hui on va faire un petit tri dans mes produits de maquillage puisque j'ai remarqué qu'il y en a certains que j'utilise très très peu, voire pas du tout ou que je n'ai même jamais utilisé. Et donc euh, bah, on va regarder ça ensemble et puis euh, comme ça je verrai si les produits non utilisés bah, je peux peut-être les revendre et sinon les autres bah, je pourrais les donner à des amis. Donc on va commencer ça tout de suite donc déjà bienvenue dans euh, mon petit coin euh, beauté dans ma salle de bain. Donc là vous voyez tous les produits. On a les palettes qui sont en haut ici. Donc on va pas toucher aux palettes euh, aujourd'hui. On va plutôt se concentrer surtout sur euh, les crayons pour les yeux et sur euh, les rouges à lèvres, je pense. Donc on va commencer par quelques crayons pour les yeux. Donc il y a ces quatre crayons-là de chez euh, Beauty Bay. Donc, comme il euh, n'y a pas les... Il y a juste les noms écrits dessus, mais il n'y a pas les couleurs. Il n'y a pas d'étiquette colorée. Donc, moi, je colorie à l'intérieur, là, sur les capuchons, pour savoir de quoi il s'agit. Donc, en fait, c'est quatre crayons un peu métallisés. Donc, on a celui-ci qui s'appelle euh, Cushion. Hop, je vais faire des swatches parce que ça, c'est des crayons. Je les ai déjà au moins swatchés. Ensuite, on a... Deep, donc là, Cushion, on voit que c'est un, un cuivré. Deep, c'est un bleu un petit peu euh, pailleté, un bleu noir un peu pailleté, comme ceci. Hop. Ensuite, on a Peacock, qui est un vert, pareil, toujours euh, pailleté, qui brille un petit peu. Et enfin, on a Antique, je crois, oui, c'est ça, qui est un peu plus euh, doré, bronze plus, voilà. Donc, ce... ces crayons sont vraiment très jolis, mais en fait, j'en ai, ai d'autres. Donc, des crayons pour les yeux, j'en ai euh, tout un tas, vous connaissez tous ceux que j'ai de chez Colourpop. Et ceux-là ne se voient pas énormément quand on les met dans la muqueuse, donc j'ai encore moins... Euh, d'occasion de les utiliser et les quelques métallisés que j'ai de chez Colourpop eux sont très bien et très visibles dans la muqueuse donc du coup ces quatre là j'en ai pas du tout euh, l'utilité donc ils vont partir ça sert à rien qu'ils restent là pour rien et c'est un petit peu pareil pour ces deux crayons là donc ça c'est des crayons Colourpop qui étaient dans la collection Tinkerbell et donc là pareil on a un rouge un petit peu ben, bronze, il ressemble beaucoup à celui-ci. Voilà. Et on a un verre aussi. Ah, pailleté. Oula, oui, celui-là, il a la mine qui sort et il s'est un petit peu cassé. Ah Bon. Voilà, celui-là, il n'est pas dans le meilleur des états, mais voilà, c'est un, un verre un peu pailleté. Mais ceux-là, ils sont... Ils sont très secs, ils ne tiennent pas en muqueuse. Et comme je vous disais, bah pour faire des traits de liner, c'est pas ce genre de choses que j'utilise. Donc ça, c'est comme les Beauty B. Ils vont partir. Et oui aussi, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que j'ai ces crayons-là de chez Dyson, les Chroma Pencils, qui sont duochrome et qui sont magnifiques, et que j'ai plus tendance à utiliser dès que je veux quelque chose. Donc je ne vais pas vous swatcher les quatre, mais là, vous voyez, c'est un duochrome rose-or. Et donc cela marche très bien, que ce soit en muqueuse ou pour faire des liners ou quoi, et je les trouve bah, plus jolis tout simplement. Donc j'aurais plus tendance à utiliser cela par rapport aux autres. Je viens de penser que le crayon euh, Deep de chez Beauty Bay, donc le bleu, celui-ci là, le bleu sur une base noire euh, pailletée, euh, je l'ai en double parce que je l'avais eu dans la mystery box de Beauty Bay. Donc celui-ci, il est tout neuf, euh, jamais utilisé. Ensuite euh, j'ai deux liners puisque vous savez j'ai fait ma vidéo sur euh, les eyeliners donc euh, je vous la mets dans le petit i euh, si vous l'avez pas vu où je compare 8 euh, eyeliners euh, différents et donc il y a la, le liquid eyeliner de Beauty Bay que j'ai pas spécialement aimé c'est plus une question de préférence euh, personnelle donc c'est un liner noir hop avec une pointe feutre et moi c'est juste que les points de feutre, bah, c'est pas spécialement mon truc, c'est pas ce que je préfère, j'en ai d'autres que j'aime mieux. Donc euh, bah, tout simplement celui-là je ne vais pas l'utiliser, donc ça sert à rien que je le garde. Et c'est la même chose pour le liner de chez Sephora, qui a aussi une pointe feutre. Ensuite, euh, on a un crayon à lèvres euh, que pareil j'ai eu en double dans euh, la Mystery Box de chez Beauty Bay, donc c'est la teinte Her c'est un rouge, donc celui-ci donc il est neuf, et je l'ai déjà donc je vais vous swatcher celui que j'ai déjà, exactement le même, et donc c'est un crayon à lèvres qui est un rouge comme ça, qui tend un petit peu sur le rosé, mais euh, j'ai déjà pas mal de, de crayons à lèvres, et donc avant que j'utilise entièrement celui-là, euh, bref je n'en ai pas besoin d'un deuxième donc celui-là, hop, il est tout neuf Pareil, il peut partir, on n'a pas besoin de lui. Ensuite, euh, qu'est-ce que je peux regarder Oui, dans les bases de teint, il y en a une. Euh, il y a la... cette petite euh, Milk Hydro. Donc euh, ça, c'était, je pense, c'est une miniature, c'est pas vendu ce format-là, c'est 4 ml. Je l'avais en, ben, en format voyage, que j'ai presque terminé, mais que, qui est un peu vieille, donc là, dont je me suis débarrassée récemment. Et j'ai celle-ci que j'ai jamais utilisée. Et en fait, je ne l'utilise pas parce que euh, ben, je trouve qu'elle est très, très, très similaire à la base euh, NYX Plum Pride Back. Et je préfère celle-ci, et en plus, elle est euh, bien moins chère. Et surtout, il y a des fonds de teint, ben, notamment mon fond de teint Rare Beauty. Qui tient, qui se, se comporte très très bien sur cette base-là. Se comporte pas du tout bien sur la base Milk. Donc euh, bah, c'est un peu dommage. Donc en fait, bah, celui-ci, euh, juste je vais le donner. Parce que je vais pas l'utiliser. J'ai quelque chose de similaire et que je préfère. Donc euh, ça, sert à rien de le garder. Après, oui, il y a une palette teint de chez Colourpop. Donc c'est cette petite palette-là de 4 fards. Euh, Donc c'est... La Born to Blush. Donc on a un highlighter euh, qui est sous format euh, Super Shock. Donc vous savez le format crème, euh, crème poudre qui est très joli. Et en fait c'est juste que j'utilise pas ce format de palette. Je pensais que ce serait pratique, que bah, je pense pas à l'utiliser. Donc c'est dommage parce que bah, c'est une palette très très sympa mais qui moi me sert pas. Maintenant, on va passer aux rouge à lèvres, donc qui pour la plupart se trouve ici. Ah bah oui, tiens, ça me fait penser. Du coup, je les vois dans le plan. Donc, on va en parler maintenant. J'ai aussi ces trois crayons-là, euh, qui sont des shadow sticks, donc euh, des crayons ombre à paupières. Euh, pareil que j'avais eu dans la mystery box de Beauty Bay, et en fait, j'utilise pas ce type de produit. Ils sont très bien mais je les utilise pas donc là il y a seulement je crois le jaune que j'ai déjà testé et après les deux autres le violet et le orange je les ai jamais utilisés donc ça je pense que je peux essayer de les revendre c'était de la collection avec euh, avec disney donc voilà donc toute cette collection en fait ils ont pris des couleurs euh, extraites des éléments des personnages etc des dessins animés et ils les ont fait dans bah, des crayons des palettes et plein plein de choses c'est assez sympa, mais moi ben, j'utilise pas ce genre de choses. Donc ça sert à rien que je garde. Il n'y aura pas d'utilisation. Et ensuite, donc je disais les rouges à lèvres. Donc les rouges à lèvres, et eh ben ça va être probablement les Beauty Bay dont je vais me séparer d'une bonne partie. Donc toute la première ligne là. Alors on dirait que je me sépare de beaucoup de produits Beauty Bay. Pas parce que j'aime pas du tout leur, leur marque, etc. Mais il y a aussi d'autres marques que je teste et que j'essaye et que j'aime bien. Et ces rouges à lèvres là, c'est pas forcément mes préférés. Je sais pas trop. Je préfère, ouais, je préfère les crèmes ou les mattes. Donc là, ils ont tous été utilisés au moins une fois. Donc là, il y a le Smile. Je me souviens pas. Je crois que celui-là, je l'aime bien. Allez, c'est parti pour les swatchs. Donc là, on a hop, le smile. Après, le sunset qui est un peu plus orangé. Après, le bikini qui est beaucoup plus rose corail. Le gelato qui est encore plus rose. Et le sauce qui est rouge pour le coup. Ça, c'est un rouge rouge. Hop, donc dans cela, c'est sûr que le bikini et le gelato, je ne les utilise pas. Donc, déjà, eux, on peut les enlever, c'est ces deux-là. Le sunset non plus, c'est pas forcément. Enfin, j'ai des couleurs similaires dans des formules, etc., que je préfère. Je pense que je vais garder pour l'instant le smile et le sauce. Et je vais voir, donc, cette collection, c'était la collection de Noël 2021. Donc, pas ce Noël-ci, le Noël précédent. Et donc, on a la teinte Eyeball. Donc, bon, là, les, sur les raisins, il y a des paillettes, mais dans le rouge à lèvres en lui-même, il n'y a, a pas de paillettes. Donc là, ici, on a... Celui-ci, ouais, voilà, qui ressemble pas mal au Smile, qui est un peu en fait un mix entre le Smile et le Sunset d'au-dessus, qui est un marronné, assez sympa. On a le Southside qui est un rose, voilà, qui ressemble un petit peu ici au Gelato, mais en un peu plus foncé. Et finalement, le sidecar qui est un rouge, un rouge plus orangé que ici le sauce. Je sais pas si vous voyez bien. Et donc, ça, je pense que je vais me séparer des trois parce que ce sera peut-être plus simple de les, de les revendre en tant que 7. Donc je pense que de Beauty Bay, je vais garder ces deux-là, le smile et le sauce. Donc c'est les deux extrêmes ici, ce nude-là et ce rouge-là. Si on re regarde là la collection, je vais me séparer de ces deux-là qui sont très anciens. J'aime beaucoup les couleurs. Là ici, on a Cupid et là, on a Adore. Donc ils sont très sympas, mais ils commencent à se faire un peu vieux. Ensuite, bah, y a les... Ensuite je pense que c'est tout parce qu'il y a des formules que j'adore. Donc ici les formules Colourpop, les Fresh Kiss euh, Lip Crème que j'aime beaucoup. Ce rouge-là de chez Colourpop que j'ai utilisé là dans ma palette dans ma vidéo avec la palette Dark Vador qui est magnifique, qui est un rouge qui tire un peu plus sur le violet, celui-là. Et après les formules là des lingeries XXL. Chez NYX que j'adore, qui, elles, se tiennent beau, très bien, sont sans transfert, etc. Un super Stay Vinyl Ink de Maybelline que j'adore aussi. J'hésite à prendre une nouvelle couleur. Je ne vais pas tout, tout vous détailler. Et puis, surtout, bah, ce qui, en fait, euh, remplace pour moi les rouges à lèvres euh, classiques de ce type-là, c'est tous les rouges à lèvres que j'ai, euh, les Lipsticks de chez Colourpop. Donc, vous voyez ici, il y en a encore quelques-uns ici. C'est ceux-là que je préfère. Je préfère la formule. Ils sont plus simples à appliquer. Ils sont moins... Enfin, je préfère cette, fa... cette, euh, cette taille de packaging un peu plus en longueur. Donc, c'est pour ça que je me débarrasse d'autant d'autres euh, rouges à lèvres. Et après... Ah oui, je vois ici, dans ce tiroir-là, on a des choses dont je ne me sers pas forcément beaucoup, beaucoup. Là, j'ai mes... Donc ici, 5 euh, Super Shock Shadows de color pop que j'utilise pas forcément beaucoup, mais j'aime bien la formule, donc je les garde encore pour l'instant. Et je pense les deux dont je vais me débarrasser, c'est ces deux liners gel. Un de chez Beauty Bay dans la teinte Serpent, dont je me suis servi une seule fois, ça se voit, <rire> dans une vidéo, donc c'est un vert. Et ensuite, ce liner de... Les Lissal Cosmetics, que j'ai jamais utilisé, je l'ai pas touché, je l'ai eu dans le Mystery Bag. Donc euh, un bleu très joli, mais pareil, c'est pas une formule que je vais utiliser, donc en fait, ça sert à rien que je les garde. Donc voilà, je regarde un petit peu, je fais un petit tour, mais je pense que ça va être tout... Ouais. Donc voilà, bah écoutez, c'est pas mal, je pensais pas qu'il y aurait autant de choses, finalement, donc... Euh... Bravo moi, <rire> si on peut dire ça. Donc voilà tout ce dont je me sépare. Hop. Je vais voir les trucs qui ont été déjà très utilisés ou qui sont périmés. Ben, évidemment, je vais les jeter. Il y en a d'autres que je vais donner et ce que je peux vendre, je vais le mettre en vente en sur Vinted. Donc euh, je sais pas, je verrai, je laisserai peut-être le lien de mon Vinted dans la, dans la description. En dessous de la vidéo donc n'hésitez pas à aller voir et puis voilà j'espère que ce petit décloteur euh, vous aura plu et puis ben, j'espère moi que mes yeux et mon eczéma iront mieux d'ici la semaine prochaine pour que je puisse vous refaire une vidéo euh, maquillage en attendant je vous dis à bientôt